Alors, la première section de notre légende ici. On va un petit peu de trail avant d'arriver à la fameuse section de la rivière. Je vais essayer de vous en montrer le plus possible. C'est qu'est-ce que je peux vous dire sur la légende c'est sûr que vous avez vu beaucoup d'images de cette magnifique piste qui avant s'appelait la descente aux enfers. La légende a été montrée. Pour la première fois par mon collègue Gabriel de Mountain Bike Québec. Et la section que tout le monde connaît, c'est la fameuse section de la rivière. Section magnifique qu'on descend sur les galets. Mais la plupart des gens ne savent pas que la légende, c'est beaucoup plus que ça. On a une belle section de trail juste avant pour nous amener à cette fameuse section de la rivière. Qui vaut autant la peine si c'est pas plus que la section sur les galets. Ça semble être une ancienne forêt qui a peut-être passé au feu. Je peux pas vous dire. Je crois que c'est une vieille forêt pleine d'histoire. Je me rappelle... L'hiver passé était long, puis j'ai regardé les images justement de la légende que je ne vous avais pas présentées. Conflit d'intérêt. Je me rappelais quand je voulais dans cette section-là, ici présentement, quel point, quel point ça file l'été, toute la chaleur qui sort de la forêt, T'as les épines qui craquent en dessous des roues. Ça ici, ça fait une petite section de trail qui est, ma foi, très fun. Ça. un petit peu faire penser à la Nelson Sud. Moins la rivière. De toute façon, il a des belles petites sections de galets juste ici. Ça faire penser un peu euh, au secteur Maelstrom de nos amis du Sentier du Tellement de belles trails, c'est sûr, en étant un petit peu plus loin de la civilisation. Pas beaucoup de rides ici, ça fait que, si de faire des belles pistes tranquilles, avec pas trop de trafic, c'est tellement la place pour ça. Alors, première section terminée, on va avoir un petit chemin d'accès ici à suivre pour aller à la suivante. Alors, on est à notre jonction à gauche pour la section avancée, donc noire. Et à droite, la section expert, donc double noir. Pour expert seulement. Je ne sais pas si je me considère expert. Je vous laisse juger. par vous-même. Hein? Ah. Alors, l'option expert de la légende puis j'ai même fait la version euh, avancée. Disons qu'elle skip toutes ces gros features-là. On va avoir très bientôt. Ça ici. Ça c'est pas un feature en passant. Disons qu'on a une bonne roche à pic. Et on a deux. Écoutez, c'est les drops, on peut les dropper. Ça ici. Donc, c'est des descentes foutrement à pique. On va dire ça comme ça. Le premier feature, la roche ici, sur la gauche. On fait attention. Ça. Je me rappelle la première fois, ça a dû me prendre 10 minutes la là, faire. Là. Ben, pas 10 minutes, là, peut être 45 Ok. Aïe, ah, il y a de l'eau dans la piste. Aïe, ah, aïe. Savez-vous quoi? Euh, je ne veux pas me laisser, c'est vraiment en compte, je m'excuse. Je suis capable de faire ça d'habitude. J'ai plus de crampons. Je vais la marcher. J'ai réveillé ma blessure au dos de cet hiver. Euh, cette semaine, hier, j'avais de la misère à marcher. Je veux pas tomber sur une slab comme ça. Je me ces images-là au début. Je ne sais toujours pas si j'ai euh, hypothéqué le reste de ma saison. C'est possible. Pour là, je suis capable de rouler. On va voir qu'est-ce que ça dit pour les prochains jours. Chicken main à droite. Une première grosse ici. On fait attention. Et une deuxième ici. Un peu plus de vitesse la prochaine fois. Donc, ça, c'est nos deux gros features qu'il faut pas trop niaiser. Ça. Ça ici. All hail the 29er. Puis j'ai juste fait la légende une fois à date, en passant. Ça, ça, je l'avais fait en reconning. Mais j'avais 160 de travel en avant à place de 170. J'avais le bug depuis trois semaines. J'avais un guidon là, je pas ça. Expériment seulement encore à droite. Donc une petite baby section. Une semaine un peu plus rapidement la rivière hein? Hein? Wow. ça ici on fait attention guys il y a beaucoup de terre sur les roches présentement bloqué pour la roue et je me tais bon. Bon, je ralentir un peu la cadence. J'ai quelque chose à vous montrer. Wow! Les poils en passant. Oh, that's nice. Bon, ici, on est des beaux selfies, prendre une petite barre tendre, ensuite on continue pour terminer la légende. Oh waouh, wow, je suis émotif, <rire> c'est tellement beau. <rire> wow! Ah, il y a une ligne à gauche, nice! Il des belles pistes au Québec, là, mais pour dire euh, qui est les plus belles, sans partie pris, on va dire que la Vallée-Bas-du-Nord est dure à battre. Que ce soit pour le Nelson Nord, que ce soit pour la légende, c'est juste incroyable. Bonjour! Et euh, c'est sur ces images euh, magnifiques que je vous laisse. Je vous dis un immense merci d'avoir écouté. On se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys! Ah. <rire>